Ils ont à leur disposition les moustiques sauvages d'origine. Cela nous permettra peut-être de réaliser un insecticide plus efficace. Ceci est un ordre pour mission.